Euh, vous avez un peu deviné aujourd'hui ça va être un tutoriel de comment dessiner un œil de manga alors euh, je vais essayer de, de simplifier au maximum pour que ça puisse euh, être euh, facile euh, et euh, instructif donc euh, aujourd'hui ça va être uniquement l'expression vue de face donc euh, voilà alors ce que je vais faire comme d'habitude on va commencer par schématiser alors ce qu'on va faire on va on va tracer deux lignes per, euh, parallèles je vais essayer de m'installer comme ça ce sera plus, euh, je serai plus à l'aise et alors ce qu'on va faire on va essayer de dessiner trois cercles identiques plus ou moins hein. Et en fait, les trois cercles doivent se avoir plus ou moins la même dimension. Et alors, ce qu'on va faire, on va passer par-dessus, juste le dessus et en dessous, pour dessiner le contour. Mais avant de faire le contour de cette forme ovale, on va ajouter comme un petit euh, triangle ici dans les coins et on pourrait se passer de celui-ci l'effacer parce que bon les, les yeux de manga sont quand même assez grands et il y a quand même assez d'espace en, entre entre les deux, les, les deux yeux. Donc ce que je vais faire, j'ai vais passer avec du noir, du feutre noir par-dessus ou alors terminer euh, le contour avec le crayon. Et alors, ici, j'ajouterai aussi une petite boule. Alors, ce que je vais faire, je vais faire le dessus, je vais dessiner le contour. Alors, le trait qui, qui sera au-dessus, il sera assez épais. Et je vais accentuer la pointe qu'il y a dans le, sur le bord de l'œil, descendre légèrement, mettre un trait en bas et repasser ici sur le coin. Je ne ferme, en fait, je ne ferme pas le, le, la, la forme de l'œil. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais dessiner à l'intérieur aussi un cercle, un grand cercle. Alors, je fais plein de ronds comme ça pour essayer d'avoir une forme de de cercle qui sera quand même assez joli et ça ce sera l'iris et à l'intérieur je dessine la pupille mais c'est pas vraiment un cercle c'est une forme ovale donc euh, voilà je disais on dessine le cercle c'est pas vraiment un cercle c'est un, une forme ovale un peu comme ça euh, qui ressemble à un cercle un peu allongé et ça aussi, c'est un, un ovale. Et alors, une fois que j'ai la forme bon, qui, qui me plaît, je repasse de nouveau sur le contour. Je vais le je vais refaire deux fois ce dessin, comme ça. Vous le verrez de nouveau. Peut-être au ralenti, pourquoi pas. Je vais le faire lentement. Ce qui, ce qui fait le charme de l'œil euh, du, du manga, je vais dessiner un éclat de lumière, en fait. Alors, deux boules que je vais laisser en blanc. Et à l'intérieur, je vais colorier en noir. Donc, je vais gommer le crayon. Bon, bien sûr, je ne trouve pas ma gomme. Alors, je vais gommer. Voilà, ce que j'ai pas besoin. Comme trait. Pour laisser la forme bien propre donc alors une fois que j'ai fait le contour je peux déjà colorier à l'intérieur de la pupille en laissant en réserve les deux points blancs qui qui va faire que ça va donner un éclat de, de, de lumière et alors ici ce qui fait le charme de l'œil de manga surtout chez les filles ce sont les cils donc les cils je peux en dessiner 3 4 un peu espacé et alors je reviens sur le bord du cil et en fait je je, je le rends un peu plus épais vers le bas avec une pointe légèrement pointue donc maintenant pour colorier l'intérieur de l'iris je vais commencer d'abord par une couleur claire ensuite je vais repasser avec une couleur foncée donc la couleur claire je vais quand je vais colorier je vais colorier avec des traits comme ça parce qu'à l'intérieur de l'œil, vous voyez on a des, des traits euh, je, je ne sais pas comment les nommer mais vous m'avez compris J'ai oublié de dessiner le sourcil. Donc le sourcil, ce qu'il y a, c'est que il, il il épouse en fait la forme de l'œil. C'est-à-dire qu'on va faire le même la euh, la même courbe. Le, la seule différence, c'est que sur le bord, on va élargir et au fur et à mesure, on va laisser le trait euh, s'affiner. Donc je repasse avec le feutre noir comme ça, on verra mieux. Donc voilà, avec la couleur plus foncée, comme il y a le noir, je vais l'adoucir avec la couleur plus foncée, qui se rapproche au bleu. Donc je repasse un contour juste au-dessus du noir, pour donner cette euh, cette impression de dégradé. Et ici, aussi. Et alors, au fur et à mesure, de temps en temps, j'envoie des petits traits. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut encore embellir ça avec un crayon de, de, de couleur, mais je ne les ai pas sur les mains, donc forcément, je vais aller les chercher. Alors voilà, je prends de nouveau un autre bleu et j'adoucis un petit peu. traits pour donner un peu un côté plus homogène voilà. alors si vous avez une couleur euh, de feutre qui ressemble à un beige comme ça ouais je crois que c'est ça ou alors je vais prendre celui-ci. Alors, euh, on va venir ici vers le coin de l'œil et dessiner juste un, un léger trait comme ça épais. Donc, on met un peu de, de couleur de peau. Et voilà, vous avez votre œil de manga. Donc, je vais le refaire. Ça a été très rapide, donc je vais le refaire. Donc, on dessine deux traits horizontales, on dessine trois cercles, plus ou moins euh, ovale, hein, un peu étirés, collés l'un à l'autre. Ensuite, on ajoute une légère pointe ici, vers le bord, pareil, l'autre côté parce que ça c'est euh, ce sont les deux yeux ça c'est juste en fait le, la forme qui va nous donner l'espace entre les deux yeux et alors ici j'ajouterai peut-être deux petites boules pour vous faciliter la tâche pour savoir ajouter la petite pointe qui fait ça voilà donc une fois que j'ai la forme globale de mes deux yeux je peux déjà commencer à repasser avec le feutre noir. Et ensuite, j'effacerai ça. Donc voilà, une fois que j'ai ma forme globale euh, voilà, qui qu me plaît, soit j'efface ça tout de suite, ou alors après, et je dessine l'iris qui et un grand cercle à l'intérieur de cette forme on va dire comme un citron et là c'est la pupille qui elle est allongée là je vais faire le contour de l'iris et je commence à dessiner l'éclat de la lumière et comme j'ai dit, je peux déjà colorier à l'intérieur mais bon, je n'ose pas colorier parce que quand je vais gommer, je vais peut-être salir avec le feutre donc ce que je vais faire, je vais d'abord gommer ça Cette forme qui est entre les deux, je n'en ai, ai plus besoin, c'était juste la forme qui m'a permis de les espacer. J'efface mes traits. Enfin, vous avez vu, j'ai répété plusieurs fois des cercles comme ça pour pouvoir avoir un cercle euh, convenable. Quand on dessine après euh, tout ça, on dessine les cils et donc on fait un trait, deux traits, ou trois ou quatre, ou cinq, maman, ça c'est pas... à vous de, de voir et on accentue ce trait là, on va le rendre plus épais et alors les cils ils sont un peu courbés et vers le bas on élargit le cil. Maintenant, si j'ai envie de la colorier avec du vert à l'intérieur, je fais la même chose que tout à l'heure, voilà, je colorie à l'intérieur avec des traits. Et alors, je prends une couleur plus foncée et je repasse ici. Et donc, voilà, je disais, on peut prendre un crayon de couleur et de nouveau passer par-dessus pour adoucir mon coloriage au feutre. Et alors, je viens de nouveau ici, entre le noir et le vert, et je repasse avec la couleur foncée pour créer ce, ce dégradé, plus ou moins. C'est une impression de dégradé, mais ce n'est pas vraiment un dégradé. Alors, dans le coin le coin de l'œil, je le représente... Oh, j'ai pris la mauvaise, la mauvaise couleur. Je le représente avec une couleur qui ressemble à la couleur, euh, comment on va dire ça, de chair. Voilà. Et voilà. Et j'efface le crayon qui ne me sert plus à rien. Alors, si je veux encore ajouter des détails, je prends... Un posca et j'ajoute quelques petits traits en blanc pour accentuer l'éclat de la lumière donc voilà et le sourcil je disais c'est la même chose hein. euh, ça marie la forme de l'œil c'est un œil ouvert donc ça va faire la même chose sauf que ici sur le bord je fais un bord plus large et au fur et à mesure il s'affine voilà que ce soit comme ça tout le contour ou comme ça juste à moitié je veux dire un contour qui n'est pas fini donc voilà j'espère que ça a été facile pour vous ce tutoriel le le plus important c'est de, de comprendre plus ou moins comment on peut dessiner un œil de manga. c'est pas si compliqué que ça, vous avez vu. C'est une forme de citron. On ajoute un cercle et puis euh, une, une pupille un peu plus allongée. Et ce qui est bien, c'est que c'est grâce à des petits détails comme ça, comme l'éclat de, de la lumière. Avec euh, voilà, des petits éclats de lumière, on a, on a, on a un œil beaucoup plus, euh, plus vif et plus, euh, et plus contrasté. Et euh, je vous dis à bientôt et bye bye Merci beaucoup d'être là. Merci.